Bonjour à tous, et bien écoutez, ravi de vous retrouver, même si c'est à distance. Euh, je pense que vous êtes au courant, par ailleurs, euh, on devrait se retrouver la semaine prochaine en présence au collège. Donc voilà, cette semaine, on revient à nos bonnes habitudes pour vous permettre de travailler votre autonomie et de travailler les maths. Donc aujourd'hui lundi, 3h30 à 4h30, mercredi en début de matinée et jeudi en fin de matinée. Je vous rappelle aussi comment ça se passe au niveau des maths. Vous avez le cahier de texte que vous allez récupérer directement à partir du site du collège, sans passer par Argos, parce que Argos risque de saturer. Le cahier de texte aussi, bon, on y va, voilà, on prend le temps. Et ça me donne l'occasion aussi de vous rappeler, ici par exemple, pour l'instant, on ne voit pas les maths, parce que je ne les ai pas encore mis. Euh, mais si on va chercher, par exemple, on va ici et on va au 7 avril, et on fait afficher, et là on retrouve ben voilà, les mathématiques qui avaient été données pour le 7 avril, et donc il y avait la fiche d'exercice, mais à chaque fois une vidéo avant chaque exercice. Même si vous pensez que vous n'avez pas besoin des vidéos pour faire les exercices, je vous demande de regarder d'abord cette vidéo qui sont courtes et où je donne différentes informations. Donc, vous travaillez votre attention en regardant ces vidéos. Ce n'est pas des vidéos euh, que vous partagez avec les copains, c'est une vidéo que j'ai pris le temps de faire. Prenez le temps de travailler votre attention sur cette vidéo et ensuite, vous faites les exercices correspondants. Quand vous avez terminé, vous prenez une photo de votre travail et vous le mettez sur votre dossier Paul Trees. Euh, avant les vacances, là, tout le monde n'a pas rendu son travail. Bon, la plupart, c'est bien, hein mais continuez à le faire, parce que c'est vraiment important pour que moi, j'arrive à vous suivre. Et ça va être le premier travail d'aujourd'hui, d'ailleurs, euh, dans le, le dossier que vous partagez avec moi, sur le travail que vous m'avez rendu, le dernier travail, enfin les, les différents travaux, j'ai mis des commentaires. Donc, votre premier travail d'aujourd'hui, c'est, euh, alors vous lisez le commentaire, et puis euh, vous faites ce qui est demandé, et donc, euh, aujourd'hui, vous répondez à un dernier commentaire en disant, euh, bonjour madame, j'espère que vous allez bien et j'ai bien vu votre commentaire, merci beaucoup et euh, à bientôt. Voilà, et puis euh, vous cliquez sur OK. On garde la vidéo, on fait les exercices demandés, à la fin on envoie son travail sur Poreltris, si vous avez un souci pour comprendre, vous pouvez me retrouver en visio sur les créneaux de maths, hein, donc qui sont indiqués sur les horaires, qui sont indiqués, c'est quoi la visio, comment on fait pour y aller vous allez sur Argos, puis sur Moodle établissement. Et alors, ça ne va pas se présenter forcément exactement comme moi, mais c'est quand même assez similaire ce que vous aurez. Euh, vous cliquez donc sur Visio Madame Guin, puis de nouveau sur Visio Madame Guin, et puis sur euh, Entrer dans la session. Voilà. N'hésitez pas à le faire, c'est quand même plus facile pour poser vos questions et pour répondre aux uns aux autres. C'est parce que donc. Hein. La semaine, de, la semaine prochaine, on se retrouve au collège. On fera un contrôle, euh, pas le jour de la rentrée, mais le, le, le mardi ou le mercredi. Euh, donc, c'est évidemment important que vous ayez travaillé correctement cette semaine et que vous ayez euh, pris le temps de bien comprendre. Pour le contrôle, je vous rappelle comment ça se passe, en, enfin, comment vous pouvez le travailler. Vous allez sur « Devoir fait », vous cherchez « Mathématiques hein. » mathématiques, cours en ligne et dans le cours en ligne, j'ai mis euh, les compétences qui sont évaluées au contrôle et pour chacune des compétences, vous avez un lien vers COPMAT et un lien vers euh, Learning Apps, pas à chaque fois, mais presque. Et donc, voilà, vous avez le lien COPMAT qui vous permet d'y accéder, d'avoir les exercices. Et puis, en, quand vous avez fait vos exercices, vous pouvez vérifier la correction. Learning Gaps, c'est un petit peu différent, euh, mais les deux sont complémentaires. Voilà, je mets un lien en, en haut à droite, là, euh, pour je vous redonne les liens techniques. Euh, si vous avez des soucis pour vous rappeler comment il faut faire, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Hein, et puis, à bientôt. Bon courage